Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, l'arrivée du Soleil en Cancer, et vous le savez, c'est le signe que, qui se trouve au-dessus de vous, enfin qui est face à vous sur la roue du zodiaque, ce qui signifie que vous avez passé six mois depuis votre anniversaire, 6 mois qui ont été très personnels peut-être, où vous étiez plus centré sur vous-même, et les 6 prochains mois, eh bien vous allez être plus centré sur le monde extérieur. C'est en tout cas euh, ce que dit la tradition. Euh, le monde des autres est éclairé, à présent, par le soleil, et il est possible que vous ayez des invitations, que vous ayez des réunions, euh, des colloques, euh, vous voyez, des, des choses où vous serez à plusieurs parce que euh, l'A7 c'est vraiment les autres, hein, c'est, je veux dire, l'A7, le secteur 7, qui est donc euh, le Cancer, représente les autres dans, dans leur ensemble. Euh, alors évidemment, votre couple est aussi euh, au centre, euh, avec euh, le soleil en cancer, ou votre volonté de faire couple ou de rencontrer quelqu'un. Et ça n'est pas impossible dans la mesure où le soleil va être en bon aspect avec uranus qui occupe le secteur sentimental de votre thème. Euh, donc euh, on ne peut pas euh, ne pas imaginer que vous pourriez avoir des sentiments pour quelqu'un, ou retrouver quelqu'un que vous connaissiez, euh, avec qui il ne s'était rien passé mais euh, tout d'un coup euh, les choses ont changé et euh, vous pouvez vivre quelque chose avec cette personne euh, euh, même si euh, bon euh, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt mais bon Musique deuxième décan euh, la conjoncture est vraiment euh, un petit peu euh, mouvementée voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, Jupiter et Neptune sont toujours, enfin reviennent, hein, euh, former vraiment une dissonance, et c'est euh, actualisé, accentué par la position de Vénus, euh, la planète de l'amour et de l'argent, qui fait euh, dissonance à la fois avec Neptune et euh, avec Jupiter puisqu'elle s'oppose. Il y a donc euh, quelque chose qui est un peu gonflé, vous voyez, comme une espèce de bulle comme ça, euh, c'est trop, il y a du trop plein, euh, euh, et ça concerne euh, ou vos amours ou, ou votre argent. Hein. Vénus, elle a ces deux significations. Il se trouve qu'elle est en Gémeaux, et que le, les Gémeaux c'est votre secteur du travail. Alors il peut y avoir quelqu'un qui va exagérer euh, euh, au travail, soit parce que cette personne va prendre vraiment euh, euh, comment dire, les, les choses un petit peu à la légère, euh, se fera arrêter ou... Euh, vous voyez, ça va vous, vous contrarier, ça va vous désorganiser parce que en tant que Capricorne, vous êtes toujours très organisé dans votre travail. Mais là il risque d'y avoir de la désorganisation et alors... Euh, bon au lieu de vous dire il ben, y a une solution, je vais faire telle chose telle chose, je vais demander à telle personne, sur le moment vous êtes un petit peu sidéré et, et vous, vous ne voyez pas clair, vous savez pas quoi faire, vous, et vous dramatisez. Hein. C'est un petit peu aussi la tendance normale du Capricorne. Mais vous inquiétez pas, de toute façon euh, Vénus va passer rapidement. Certes Jupiter et Neptune vont rester en dissonance encore pendant quelques temps, mais bon, on a l'habitude maintenant, hein, des, des mouvements euh, sociaux, euh, ils nous ont accompagnés toute l'année. Troisième 3e décan, c'est une conjonction de Mars et de Mercure qui s'oppose à vous. Alors vous allez être euh, probablement euh, obligé de de discuter ferme avec quelqu'un ou de discuter ferme avec vous-même si vous avez un choix à faire. En effet, les deux planètes se trouvent face à vous euh, en secteur 7, comme je vous le disais tout à l'heure, secteur de l'autre, mais qui est aussi un secteur de choix et de décision à prendre. Hein? Euh, donc il est très possible que euh, vous soyez hésitant et que quelqu'un vous pousse euh, et, et vous n'aimerez pas ça, parce que vous aimez prendre votre temps! Hein. Euh, le Capricorne n'est jamais pressé et il euh, n'y euh, a aucune raison euh, qu'on vous euh, mette la pression pour que vous fassiez ce choix. Euh, euh, bon maintenant il y a cette histoire de discussion qui peut tourner à la dispute aussi, hein, c'est possible, avec votre partenaire ou, ou avec un partenaire professionnel, l'un des deux. Euh, Bon, en général, vous, vous arrivez à avoir des mots assez durs, hein? vous n'êtes pas quelqu'un, euh, euh, vous n'êtes pas dans la, dans la sensibilité excessive. Euh, or, ben le cancer est dans la, vraiment dans la sensibilité excessive. Donc il est possible que vous ayez un interlocuteur qui va être déroutant, hein, parce que vous ne saurez pas comment le prendre, il sera dans un, un registre af affectif, sensible, et vous, vous n'y serez pas du tout. Donc voilà, c'est le problème qui peut se poser à vous avec cette conjoncture. Mmh. Dimanche et lundi seront deux bonnes journées, étant donné que la lune sera en poisson et qu'elle occupera un secteur de mouvement. Alors il est possible que euh, vous alliez euh, voir euh, quelqu'un de votre famille, euh, que vous vous déplaciez hein, quand même, parce euh, qu'elle peut-être n'habite pas euh, la rue d'un côté, euh, ou alors que euh, cette personne se déplace pour venir vers vous. Euh, ça peut être donc quelqu'un de proche, mais ça peut être aussi... Euh, un ami de cœur ou une amie de cœur avec qui vous aurez rendez-vous, euh, ça n'est pas exclu. Euh, vous pouvez très bien ne pas vivre au même endroit et avoir une relation euh, euh, à laquelle vous tenez euh, tous les deux. Euh, Peut-être même que l'autre n'est pas libre et que c'est pour ça hein, que vous ne vivez pas ensemble. Mais bon, voilà, vous aurez euh, passerez du bon temps avec cette personne.